Bonjour à tous, euh, je suis donc Christelle Bonny, je suis responsable de la euh, politique documentaire à la médiathèque départementale. Euh, aujourd'hui, j'accompagne Corinne Coutarel pour la présentation du service des dons. Corinne travaille euh, sur ce service avec un autre collègue, Joël Coulon, qui n'est pas là aujourd'hui. Et... Euh, L'idée, c'est de vous présenter comment ce service a germé au sein de la médiathèque et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc Tout a commencé dans les années 2010-2015 avec la nécessité d'une relance de l'attractivité des collections, puisque la médiathèque départementale brassait à l'époque 400 000 documents. Aujourd'hui, pour avoir une ordre d'idée, on est à 250 000. Euh, beaucoup de documents achetés, euh, des budgets conséquents euh, qui ne contraignaient pas vraiment euh, la politique d'acquisition et, euh, et du coup beaucoup d'accumulation sur les rayonnages. Donc Il a fallu euh, envisager évidemment le désherbage, le fameux désherbage tant apprécié par les bibliothécaires. Et comme la pratique fait quand même beaucoup grincer des dents et que nous commencions à être dans un contexte budgétaire qui commençait à se resserrer, euh, ça devenait impératif de mettre en place cette, cette politique de On a réussi à convaincre les élus par une, un argument simple, c'est-à-dire donner une seconde vie aux documents. Et une délibération a été signée en septembre 2015. Euh, une délibération qui euh, a donné lieu après à deux chartes et des chartes qui exposaient les modalités de donation et qui donnaient quelques recommandations aux bénéficiaires donc on a décidé de donner non seulement des livres mais aussi les CD et aussi nos supports d'animation qui étaient aussi plébiscités par euh, un certain nombre de structures dont les bibliothèques euh, une troisième charte vient euh, compléter les deux premières, euh, puisqu'elle inclut l'idée de revente des documents pour ceux qui bénéficient des dons. Voilà. Et enfin, en 2020, c'est une convention avec Recycle euh, entreprise éco-solidaire, qui revend les documents euh, pour aider les régions du monde qui en ont le plus besoin. Pour les aspects méthodologiques, je vais céder la parole à Mathieu. Les ah oui, j'ai oublié les enjeux, excusez-moi. C'est le deuxième. Les enjeux, il y en avait quatre. Valorisation des documents, évidemment, toutes les bibliothèques suivent cette idée. L'accroissement et la diversification des publics, tout le monde suit ça aussi. Le rayonnement de l'AMD, il s'agissait de mieux faire connaître nos missions, puisqu'elles avaient beaucoup évolué depuis dix ans. Et enfin, de développer euh, de nouveaux axes de travail grâce à tous les bénéficiaires et nouveaux partenaires qu'on a pu découvrir euh, dans ce projet. Alors, cette fois-ci, je te passe la parole. Merci, Christelle. Bien, alors, quelle méthode au sein de la médiathèque à propos des dons de documents Alors, dans un premier temps, nous avons décidé de choisir en priorité les publics qui sont en lien avec la première mission que le conseil départemental, à savoir l'action sociale et la solidarité, avec trois principes qui nous tiennent à cœur, c'est le respect du document, le respect du bénéficiaire et l'image et la qualité du service de la médiathèque départementale. Quels sont les acteurs pour ce service des dons Bien évidemment, l'équipe de la médiathèque et au départ, un groupe de travail a été créé pour étudier la faisabilité de ce service des dons. Aujourd'hui, il y a deux agents référents qui travaillent régulièrement sur les dons et nous avons bien sûr le travail d'équipe qui est très important, notamment la direction, les responsables documentaires, les responsables de secteur et également nos collègues du Pôle équipement. Nous avons sollicité les services collègues de l'action sociale pour avoir des informations sur les EHPAD et toute structure sociale potentiellement intéressée par les dons. Là aussi, nous avons donc choisi une priorité en lien avec notre territoire d'action de la médiathèque départementale, à savoir, on a privilégié les communes de moins de 10 000 habitants. Nous avons, pardon, nous avons donc fait des dons aux associations médico-sociales, d'insertion professionnelle, les épiceries solidaires, les CADA, donc les centres d'accueil et de demandeurs d'asile, nous avons fait également des dons aux, aux associations d'insertion professionnelle. Les services de la petite enfance ont été également concernés puisque nous avons donné des tapis d'animation à nos collègues de la PMI et nous avons donné beaucoup d'albums aux maisons de solidarité, anciennement appelées les circonscriptions d'action médico-sociales. Parallèlement à cette priorité sociale, nous avons fait des dons à différents types de structures notamment les musées. Par exemple, nous avons fait des dons au musée archéologique de la Bataille de Gergovie, le musée Bargoin, pour tout ce qui est tapisserie, art du textile. Nous avons fait des dons aussi au centre de formation, par exemple l'hôtel de la Dentelle à Brioude, l'école d'architecture à Clermont-Ferrand, et le centre de rééducation pour déficients visuels à Clermont-Ferrand. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très, très diversifié, qui sont basés sur le contenu des collections proposées en dons. Euh, nous avons également proposé des dons euh, aux bibliothèques de notre réseau départemental et aux associations historiques locales concernant le fonds local le plus ancien de la médiathèque. Malheureusement, nous avons été obligés de nous séparer de ce fonds-là puisque nous n'avions plus les moyens humains, il n'y avait plus de budget, donc nous n'avions plus de valorisation, de gestion et euh, de renouvellement de ce fonds-là. Concernant les modalités euh, de ce service des dons, il faut bien garder à l'esprit que ce n'est pas un service prioritaire, que euh, les moyens humains et, et matériels sont très restreints, de même que l'espace de stockage à la médiathèque départementale qui se remplit rapidement. Donc Maintenant, je vais vous parler du circuit du document proposé en dons. Dans la première photo, la numéro 1, donc le bénéficiaire potentiel est contacté. S'il est intéressé, nous allons recueillir le maximum d'informations précises pour voir avec le contenu des dons, ainsi que le volume, la quantité des dons, par un questionnaire pour trouver le bon document pour le bon public. Ça, c'est très, très important. Si c'est pour faire des dons et que les documents restent sur une étagère, ce n'est pas la peine. Vraiment, on passe beaucoup de temps à écouter les bénéficiaires. En numéro 2, une fois que nous avons ces informations, donc la sélection documentaire est préparée par les deux agents référents. Elle est ensuite passée à nos collègues du pôle équipement qui vont déséquiper tous les documents. Parallèlement, il y a l'envoi d'un courrier de la direction avec la charte assignée par le bénéficiaire. Une fois que la charte est signée et rendue par le bénéficiaire, il y a une prise de rendez-vous pour la récupération des dons par le bénéficiaire à la, médi à la médiathèque départementale. Pardon, excusez-moi. Concernant le fonds local, une petite différence de procédure. Nous avons euh, accueilli sur rendez-vous les bibliothèques qui ont pu faire leur choix sur place. En dernier lieu, un point très important, c'est la communication de l'évolution du service auprès de l'ensemble de la médiathèque, puisque là, vous devez tenir au courant vos collègues par un bilan annuel. Les informations importantes, comme par exemple la signature de la convention tripartite, recyclivre, association Codon et conseil départemental, donc, ça, ce sont des choses importantes. L'ensemble de l'équipe de doit être mise au courant et informée. De la suite Parallèlement, aussi effectuer des retours auprès des services collègues que nous avons sollicités, à savoir l'action sociale, mais également nous avons tenu informer les responsables des maisons de solidarité qui nous avaient aidés à repérer et à proposer des établissements potentiellement intéressés par les dons. Concernant les critères de choix, malheureusement, je n'aurai pas assez de temps. Donc, je passe au bilan. Alors, le bilan, il est très, très positif, très encourageant. Nous allons donc continuer les dons personnalisés, avec la convention tripartite également. Grâce à ce service, nous avons rencontré des personnes ressources qui pourraient éventuellement devenir des acteurs potentiels de médiation pour de futurs projets. Enfin, je terminerai par vous dire que ce service s'inscrit pleinement dans le projet de transition écologique porté par le Conseil départemental. Je vous remercie de votre attention. Bien sûr. Oui, avec plaisir. Bien sûr, bien sûr, avec plaisir. Nous avons eu le cas par rapport aux bouches à oreilles, par exemple, entre EHPAD. Nous avons eu un EHPAD qui a, qui nous a téléphoné puisqu'il avait, il avait, eu, il, avait eu, il avait été informé sur le territoire qu'un EHPAD avaient eu des dons. Donc, ils nous ont demandé aussi de pouvoir bénéficier des dons. Euh, on a eu également des structures qui nous ont euh, contactés à la suite d'articles de presse, euh, tout simplement. Et aussi, nous avons euh, des structures qui nous ont euh, contactés par rapport aux dessertes de nos collègues chauffeurs magasiniers qui donc font la desserte toutes les semaines. Et en discutant euh, entre collègues avec les bibliothèques du réseau, eh bien, on a pu donner également à certains EHPAD qui à la suite de ces échanges nous ont contactés. Du coup, euh, il faut dire aussi que je travaille beaucoup avec des structures qui je en prends. Ils se plaignent toujours de ne pas avoir de fonds au niveau des sorties de un budget. En gros, ils appellent la médiathèque départementale et, et ils demandent à parler au service de l'unité. Bien sûr, toujours avec plaisir. Euh, après, donc, on est, je, suis, je reste vigilante euh, quant à la réponse, puisque ça dépend du nombre de documents et de la catégorie qu'on aura à ce moment-là. Parce que comme on fait régulièrement les dons, les collections bougent beaucoup. Bon, actuellement, il y a eu beaucoup de désherbage sur les albums. Donc là, on a beaucoup d'albums. Donc là, effectivement, à ce moment-là, on pourra répondre positivement pour tout ce qui est petite enfance. Oui, oui. Je voudrais poser une question par rapport à un recycle de Dans la bibliothèque aussi, on a beaucoup de dons euh, que l'on reçoit. Certains dons euh, euh, peuvent être effectivement mis en place à la bibliothèque, mais d'autres vraiment euh, pas. Est-ce que nous aussi, on peut donner euh, des livres à recycle le ou pas La question concerne le recycle de livres pour savoir si on un organisme qui peut être pour donner un de livres plutôt que la poubelle. Oui, dit. plutôt que de garder une Alors, j'attire. Euh, bon, je n'ai pas eu le temps de parler des critères de choix de documents, mais il y en a un qui est évident, bien sûr, c'est l'aspect matériel, que ce soit un CD ou un livre ou un support de médiation, il se doit d'être très correct. Voilà. Donc, à partir de là, euh, vous pouvez effectivement contacter euh, l'entreprise Recycle Alors, c'est une entreprise nationale et ils ont donc différents points sur le territoire, et nous, on dépend de Lyon. Donc, vous pouvez euh, contacter M. Romain Salvant, et euh, donc, ce, cette personne vous demandera où vous vous situez en tant que commune, puisque, par exemple, pour moi, il m'a demandé d'où m'appelez-vous, Clermont-Ferrand. Donc là, ils ont une association partenaire sur Clermont, qui est l'association Codon, que vous connaissez peut-être. Euh, voilà, donc, euh, si vous voulez, il faut passer une convention avec l'entreprise au cycle libre, et si vous êtes d'accord, vous donnez les documents à l'association Codon. Sinon, l'association, euh, l'entreprise Libre met à disposition euh, gratuitement la collecte et récupère gratuitement donc, les documents qui sont ensuite envoyés dans un grand entrepôt en région parisienne. Et ça, c'est entièrement gratuit. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question, madame Alors, vous avez parlé d'une charte de revente. Est-ce que vous organisez également une Est-ce que vous pouvez la question Oui, alors, donc effectivement, euh, en 2020, il y a eu une nouvelle charte qui concerne la revente de documents. Alors, cette charte, elle n'est pas du tout pour la médiathèque départementale du Bidon. C'est donner des documents de notre fonds à des associations qui font la revente. Par exemple, nous avons fait un don de plus de 1000 CD à l'association Les Mains Ouvertes. Donc là, on a mis des conditions. Ils peuvent revendre donc, nos documents, mais à condition que le bénéfice revienne à leur association pour créer des programmes d'animation ou en tout cas, où gérer leur association. Voilà. Ce n'est pas nous qui faisons une vente. Ce sont des associations qui vont récupérer donc, les dons de la médiathèque départementale.